Dans cette vidéo, nous allons parler des sophismes de pertinence, c'est-à-dire toutes les techniques qu'on utilise pour quelque part distraire euh, l'attention du locuteur du sujet dont on est en train de parler. Alors, dans... quand un sophisme de pertinence est fait de manière intentionnelle, on parle parfois en anglais de red hearing ou en rouge. Euh, pourquoi est-ce que on. On utilise cette métaphore, c'est parce que quand on entraînait des chiens de chasse, on utilisait parfois des harangues rouges qui étaient bien odorants pour tester la capacité des chiens à ne pas se laisser distraire par d'autres odeurs. C'est un peu la métaphore des faux indices qui sont utilisés pour égarer un enquêteur. Alors on va parler de deux types de, de sophines de pertinence, d'une part les attaques à dominem, et d'autre part, un peu plus tard, des arguments d'autorité. Les attaques à dominem sont des attaques dans lesquelles on va pointer les contradictions de son opposant pour euh, attaquer son argument. Donc on attaque plutôt l'opposant que l'argument. Euh, une des, des plus connues, c'est le « tu quoque en latin, « toi aussi », qui est, euh, si vous avez des frères et sœurs, vous en avez probablement eu toute votre enfance, à savoir euh, « ah, t'as fait ça, ça, ça. »« Ah oui, mais toi, tu te rappelles la fois où t'avais dit ça, ça, ça ?» au lieu de rester sur la question de l'argument. J'ai trouvé dans les brochures historiques euh, cette image humoristique où, euh, où euh, le Highlander se moque de la coiffure euh, de sa femme, qui est, sans moi disant, euh, complètement exubérante. Ensuite, deuxième type de sophisme de pertinence dont on va parler dans cette vidéo, c'est les arguments d'autorité, ou en latin, argumentum ad verecundiam c'est utiliser la réputation ou l'expertise de quelqu'un pour étayer son propos au lieu d'arriver avec des données ou des faits. Typiquement Einstein a dit que. Alors un argument d'autorité n'est pas nécessairement fallacieux, c'est une question de point de vue. Par exemple, si vous prenez Einstein, ses propos pour des discussions sur la relativité générale, quelque part ça va. En revanche, si vous commencez à utiliser son autorité pour parler d'économie, bah déjà c'est un petit peu plus discutable. Donc il y a différents niveaux de problèmes. L'expertise douteuse, euh, je reprends l'homéopathie. Hein. Euh, si vous avez un homéopathe sans formation médicale qui commence à vous décourager euh, de prendre les traitements conventionnels pour le cancer ou, ou qui vous donne des conseils médicaux qui impliquent sérieusement votre santé parce qu'il est opposé par nature à la médecine allopathique traditionnelle, euh, bah, on peut mettre en cause son expertise. Après, il y a évidemment euh, des cas où il n'y a pas du tout d'expertise, comme, bah, je sais pas, euh, le plombier qui vous explique comment guérir votre cancer. Après, en un petit peu plus compliqué, il y a tout ce qui est euh, l'expertise non pertinente. C'est-à-dire que euh, vous avez un chercheur en biologie qui va vous expliquer euh, quel traitement prendre pour votre maladie. Alors, parce qu'il a fait de la biologie, vous pourriez tenter de le croire alors que ce n'est pas vraiment pertinent. Après, enfin, euh, ça va dans les deux sens. Très souvent, on fait confiance aux propos de médecins généralistes pour euh, comprendre la dynamique d'une épidémie. Alors, à moins que le médecin ait étudié la santé publique, l'épidémiologie ou soit un médecin infectiologue, bah souvent, il n'est pas réellement pertinent sur les questions d'une dynamique d'épidémiologie qui n'ont pas grand-chose à voir avec euh, le quotidien d'un médecin généraliste. Donc, voilà, on a vu euh, à peu près euh, tous les... On a fait le tour, en tout cas, de la question des arguments d'autorité. Si vous voulez aller dans une typologie de ce type d'argument, je vous encourage à aller suivre le MOOC de Ramnetta sur Coursera, qui s'appelle Think Again, où vous allez vraiment plus en détail sur ces questions.